La troisième désynchronisation a eu lieu aujourd'hui. Les horloges se sont arrêtées sur 3h33. Contrairement à 2, 3 est venu toquer à ma porte. J'ai du mal à en dire quoi que ce soit. Il est très craintif et... semble avoir peur de tout. Il semble m'apprécier. Plus que deux en tout cas. Et comparé à lui, il est là tout le temps. Et franchement, un peu de compagnie, ça ne me dérange pas. Et vu que je n'ai pas grand-chose à faire, et que de toute façon je suis bloqué à ma maison avec cette maladie, j'ai ces quelques vers. Quand le temps devient fou, quand les émotions disparaissent, quand tout devient flou, les ennuis apparaissent. Depuis l'heure fatale, mon âme est broyée, dans une spirale de tourment à laquelle se sont mêlées mes émotions. Impossible de m'en détacher, mes jours sont régis par l'anxiété, le sommeil est mon seul repos, le désespoir et les malheurs me rendent parano. En attendant la prochaine heure, j'écris ces quelques mots pour attester de mon avancée dans les méandres des caves, des âmes tourmentées, sombrées dans la folie, et que rien ne pourra sauver. Pas même un éclat d'espoir. Je referai un log demain.